Moi, je regarderai le général dans les yeux, je lui dirai « Général, vous m'accordez trois minutes pile, c'est parfait ». Ça fait longtemps que je travaille avec Jean-Jacques, alors euh, comment se sont passées les, les premières minutes de nos rencontres, euh, je ne sais plus. Mais c'était euh, l'époque où il y avait beaucoup d'effervescence autour du vieux point-virgule euh, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie. De la Ou alors peut-être même que j'ai connu Jean-Jacques avant quand il faisait des opérations qui s'appelaient « les lundis du rire ». Et puis voilà, très vite, on a sympathisé. Après, à quel moment il m'a demandé si je pouvais lui donner un coup de main je... Il devait être midi 10, le 14 mars, mais de quelle année, je ne sais pas. Quand j'ai écrit « L'envol du pingouin », je ne savais pas exactement ce que j'allais écrire. En fait, on, pour « L'envol du pingouin », on peut dire, comme, euh, comme d'à peu près euh, tous, les, tous les spectacles, et comme Flaubert a dit « Madame Bovary, c'est moi », Effectivement, ce personnage, c'est un peu Jean-Jacques, ce n'est pas totalement Jean-Jacques, mais c'est un peu lui. Comment faire quand on n'a pas tout à fait les codes de tout le monde pour, euh, pour faire son chemin euh, Ça, c'est une problématique de Jean-Jacques Vanier. J'en avais juste parlé avec François Rollin, et il m'avait dit « transmission ». C'est une maïotique. C'est vraiment ça, le... Le gros du travail avec les, les gens qui font des salles en scène, c'est de, de les accoucher et de, de leur permettre d'être effectivement au, au centre d'eux-mêmes, d'être à l'endroit où ils sont le plus fort, le plus singulier, et où le public se régalera le plus. Voilà, c'est un mot à cette transmission. Euh, donc le mot est resté là, présent un peu, un peu partout, comme ça, dans, dans le corps, dans le dans les mains, dans la tête. Et puis, il s'est passé une année, j'ai rien écrit, rien du tout. Le rôle du metteur en scène et du, du co-auteur, c'est de dire voilà, ça c'est une problématique euh, dans la, qui permettra au public de s'identifier, de, de venir avec toi, de faire le chemin avec toi, de se poser les questions euh, comme toi. Et puis, je suis parti euh, pendant un mois, un peu à l'écart et j'ai écrit plein, plein, plein de trucs et je suis revenu, j'ai apporté à Roland, et. Euh, il a corrigé, il est né l'envol du pingouin. Je ne sais pas d'où il est né l'envol du pingouin. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi c'est là. Et souvent, les gens ne savent pas par où ils sont euh, exceptionnels, extraordinaires, singuliers. C'est de mettre euh, Jean-Jacques Vanier au centre exact de l'univers de Jean-Jacques Vanier. Voilà. Il n'est jamais plus Jean-Jacques Vanier que quand il est passé entre mes mains. Et Ça a été extraordinaire d'arriver de, de, à cette chose-là avec laquelle je, je m'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup sur scène.